Eh ben alors bonjour Cali. Ah bah ben alors. Bonjour. bonjour Papa. Bonjour Papa. Ah quand même. Alors euh, aujourd'hui on va présenter le Yoda de chez Mattel parce qu'on l'a acheté quand hier. Hier. Et puis toi tu m'as dit ce matin oh mais je veux faire une vidéo. Mmh. C'est vrai ou pas? Mmh. Tu m'as dit que tu voulais présenter bébé Yoda. Oui. Eh ben vas-y, je te laisse faire. On va le sortir de sa boîte. Ouais. Hop là Donc, déjà, il est, il est vendu dans une espèce de boîte, bon, qui est en papier carton, hein, euh, mais qui ressemble un petit peu au, au, au vaisseau qui vole là, tu sais, le, le, le, ouais. le doudou euh, quand il était petit. Et alors, le bébé Yoda, qu'est-ce que toi tu en penses Présente-nous ça. Alors, à l'intérieur des oreilles, vous voyez du rose un petit peu. Ouais. Ses yeux sont magnifiques Oui, c'est vrai, ouais, ouais, ouais J'aime bien sa petite bouche et son nez Oh, il est trop mignon avec ses petites bouche Et j'adore son petit pull Alors, ses ongles Attends, allez. il faut que tu le montres parce que sinon les gens ne le voient pas comme ça. Voilà, ses ongles, ouais Ses ongles, alors, ils sont marrons Ouais Est-ce qu'ils traînent dans la terre, je ne sais pas <rire> Et puis le reste, là, les pieds Ouais C'est de la peluche Ah ouais, c'est de la mousse, ouais, ouais D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ce, dans ce Bébé Yoda C'est qu'il est trop mignon. Mmh, trop mignon. C'est vrai qu'il est bien réussi, pour une fois. Hein Franchement, il est trop chouette. Et là, petit mmh, Bébé Yoda. Allez, moi, j'en parle un petit peu, de mon point de vue à moi Je te donne mon avis Ouais. Alors, moi, ce que j'ai. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, il fait au moins une trentaine de centimètres. Faut dire le prix. Il coûte une trentaine d'euros. C'est vrai qu'il est très, très, très bien fait. Nous, on l'a beaucoup aimé. Bon, si vous êtes peintre vraiment méga habile avec un aérographe, vous pouvez essayer de retoucher vraiment, faire des détails, puisque c'est un, une tête en plastique. Donc, à mon avis, ça se peint très bien. Mais il est déjà très, très bien réussi. Comme tu dis, les oreilles sont très bien faites. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est les yeux. Parce qu'il y a une version plus petite euh, qui est chez Hasbro. Et chez Hasbro, en fait, les yeux sont peints. Alors que là, on a vraiment, en fait, des billes. Et ça donne un vrai, vrai, vrai regard à, à bébé Yoda, je trouve. Oh. Hein, et il est trop mignon. Il a son petit nez, puis sa petite bouche trop mignonne aussi, avec son petit regard. Puis sa petite lèvre du dessus qui part comme ça, je vois le dessus, il est trop beau. Sinon, bah effectivement, il y a la bure. Alors la bure de Jedi, là, c'est pas une bure de Jedi, mais en tout cas, c'est une bure. On peut pas l'enlever, hein, faut le dire aux gens. Parce que c'est coudre, et si vous essayez d'enlever, ça se déchire, c'est... Boubelle. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas essayer de l'enlever parce qu'en fait, elle est fixée à la peluche. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. Il ne se déshabille pas trop. Et puis, effectivement, elle a ses petites mains là, trop rigolotes. Et euh, donc, la tête et les mains sont en plastique dur et tout le reste est en peluche, en peluche molle. Alors, au début, moi, j'étais un peu déstabilisé par le fait qu'il n'ait pas de pied. Mais en fait, c'est super intelligent parce que comme c'est une partie. Euh, qui, est en, qui est en peluche avec des billes dedans en fait, il y a des petites billes dedans en plastique Tour Kiki Ouais, et eh ben on peut le poser n'importe où Et c'est vrai que nous, depuis qu'on l'a, on l'emmène un peu n'importe où Hein <rire> l'a emmené avec nous euh, voir la comète hier soir Voilà, donc on voulait vous faire une petite présentation de ce petit Yoda Qui de mon point de vue, c'est le jouet de l'été hein? Je pense que toutes les euh, petites filles vont s'arracher euh, papa mmh. Il manque le Yoda de maman dans ah, la boîte. Et ben, on va aller le chercher. Après la présentation de celui-ci, on va vous présenter le, le, le Yoda pop et puis faire euh, la différence entre les deux. Bon, alors là, on a reposé le bébé Yoda dans sa boîte. Alors, c'est pratique parce qu'on peut le remettre dans sa boîte. C'est pour les gens qui sont qui font de la collection. Ceux qui font de la collection, ils n'aiment pas perdre les boîtes de leur choix. Et tu voulais parler du pop de maman. Parce que maman, elle collectionne les pop. Dans la famille, on est un peu Star Wars, hein et alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce pop-là, du coup De ce pop-là Ouais. Alors, ce pop, moi, j'y pense que il n'est pas très bien fait. Ah Pourquoi Alors, attends, je vais l'ouvrir pendant que tu en parles. Parce que les yeux sont mal faits, je trouve. Ah, ouais. Alors, en fait, c'est pas ça, vraiment, l'histoire. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Je pense pas que les yeux soient mal faits. Déjà, ce qu'il faut dire aux gens, ce qui peut être intéressant, aussi, on fait un peu de bruit, c'est que la tête, comme tous les derniers pop elle est, euh, elle est euh, comme ça, là. <rire> D'accord Moi, ce que j'aime pas trop sur ce pop-là, c'est les oreilles. Tu vois, le, on voit qu'il y, y a des pièces qui sont rapportées de chaque côté. Du coup, ça, la, la tête, elle n'est pas moulée en une seule pièce, en fait. Il y a deux oreilles qui ont été collées par-dessus. Tu vois, on voit les, on voit les endroits, là, C'est pas très, très bien. Par contre, toi, tu dis que les yeux ne sont pas réussis. Moi, je trouve, en fait, que ce pop est très, très bien réussi. Mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que là, il a un air un peu méchant. Il a quand même un air un peu colère. Hein ouais, là je suis un petit peu. D'accord. En fait, moi j'ai l'impression qu'il est en train de. C'est le passage dans le film où il est en train d'utiliser la force. Parce que tu vois, il a la main levée. Et il y a un moment dans le film, il est... Il est dans... dans la série, il étrangle en fait une. Il a une trois héroïne. doigts. Ouais, il a trois doigts, ouais. Il étrangle une héroïne en utilisant la force parce qu'il teste un peu. Il joue un peu avec ses pouvoirs. Et euh, j'ai l'impression que pour ce pop, on est sur ce passage-là. Sinon, pour le reste, tout ce qui est euh, de la bure et tout ça, moi je trouve que là, par contre, c'est très, très, très bien fait. Ouais, moi cool. je trouve que la, la, la bure, c'est bien fait, mais les sourires. Ouais. Ouais. T'avais pas remarqué, hein, et puis l'air sévère, quoi. Donc ça tranche complètement entre le pop, qui est quand même peut-être plus adulte, beaucoup plus, euh, beaucoup plus pour, euh, pour les parents, et, euh, et le bébé Yoda peluche. Moi, qui trop mini. <rire> On a trop envie de le câliner On ouais, a trop envie de le câliner et de l'emmener partout Voilà, en tout cas, c'est un produit qui est, à mon point de vue, assieds-toi. On termine. Parce on, dit quand même, on va quand même dire au revoir aux gens. C'est un produit qui a l'avantage d'être un Résistant. Qui est très bien fini. Avec de très beaux yeux, un très beau regard. Les oreilles à l'aéro, je trouve que c'est très classe. Le vêtement surpiqué est de super bonne qualité. Et franchement, quand on m'a dit le prix, il est aux alentours de 30 euros, vous pouvez le toucher à moins. Je me suis dit, c'est pas possible, vous êtes fan de Star Wars, il vous faut le bébé Yoda. Et puis le pop, un peu plus adulte, avec un regard un peu plus sérieux, en train d'étrangler avec la force. Petit bémol sur les oreilles, mais vous avez vu tout ça en macro. Voilà, on vous remercie. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et puis de nous laisser vos commentaires à très bientôt euh, pas tout de suite hein là dans cette vidéo là on dirait qu'il est plus jeune là oui sur les images qui sont là Oui. reste assise ici sinon on ne voit pas en mm -hmm. fait oui on suis d'accord quand vous le regardez sur internet les images elles rendent pas euh, elles rendent pas vraiment hommage bébé. À, au bébé il est plus beau là que là t'es d'accord Ouais, il est plus beau en vrai que sur une vidéo. Mmh, d'accord, moi ça on est bien d'accord. Sur ce, on vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets. Bah ben, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et on vous dit à très bientôt. Radio. ciao Ciao Qu'est-ce qu'il y a Rien. Tu, il faut pas le toucher. Faut pas le toucher, regarde, tu vois, regarde, on le met là, puis après, on n'y pense plus. Mais ça me chatouille quand même. Ça te chatouille Mais c'est froid. Ah, c'est froid. Alors Attends. <rire> Deux secondes, faut que je mette le micro en marche. C'est très impatiente. C'est moi qui commence, puis après je te donne la parole, d'accord C'est moi qui dis les détails du PP Yoda. Oui, oui. Parce que c'est moi qui a eu l'idée. Moi, je fais juste une intro. Alors, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui.